Quand je pense au, à, à la conception d'une exposition, je pense beaucoup au parcours, c'est-à-dire je pense beaucoup aussi au, au visiteur, le parcours que lui ou elle va prendre. Mais n'ai euh, pas non plus des attentes, donc c'est pas que je cherche un effet précis. C'est très important dans, dans le travail, de la façon comment j'approche les expos et chacune des de, de pièces, c'est de laisser une, une place pour le visiteur que l'œuvre ou l'exposition soit accomplie aussi par la présence des, des, des visiteurs. Donc ce que je fais, c'est que j'anticipe je, je, certaines trajectoires, certains mouvements, euh, qui donnent des, des, des points de vue, des perspectives sur des idées, sur des présences. Je mise beaucoup, Enfin, en tout cas j'espère que je mise beaucoup sur l'expérience de chaque pièce, que ce soit à travers le son, son lien avec l'architecture, le, le, le, le placement dans le parcours de l'exposition qui fait que les pièces sont rarement juste face-à-face face, euh, avec le visiteur mais, mais qui engage une, chorog une certaine chor chorographie de corps. Euh, mais au-delà de ça, après, le reste, c'est que j'espère qu'il y a une, une part de, de, de, de, de la subjectivité qui est celle du, du visiteur qui va, qui va euh, déclencher son propre expérience vis-à-vis -vis de l'expo. Il n'y a pas plus euh, d'un script que ça. Euh, L'idée même d'aller jusqu'au bout, de contrôler jusqu'au bout le pourquoi et comment un, un, un, un, un spectateur un visiteur euh, devrait euh, réagir par rapport aux pieds, ça, ça, ça, ça me serait euh, euh, étrange justement parce que d'un coup le visiteur deviendrait un spectateur. Pour réussir, pour atteindre une, une, un rapport, un lien, une communication avec, avec, avec les autres, avec les visiteurs, je me suis intéressé d'abord par le son et après la musique. Et je pense que euh, dans la différence du langage, c'est d'autres moyens de communication, de partage, mais je, je pense que la musique, elle, a, elle est plus implicite. Là où le langage, le langage peut être explicite, la musique elle peut être plus implicite. Encore une fois, elle, elle, elle donne une place plus large à l'autre à la subjectivité euh, de l'autre et, et, et aussi par la raison de comment euh, le langage d'un côté et la musique de l'autre côté, ils sont organisés dans leur euh, syntaxe, dans leur grammaire. Euh, les notions du, du passé, du présent et du futur, elles sont beaucoup plus fortes dans le langage, euh, tout comme dans le cinéma d'ailleurs, alors que dans la musique, on est beaucoup plus dans le moment présent. Ce qui fait que le, le moment du déroulement de l'expo et des pièces, il devient un avec le... le, le le parcours des visiteurs dans l'espace. Donc il y a une échelle 1 à 1 entre le présent de l'expo, le présent de chaque pièce et le présent du visiteur. Mais dans les dessins qui sont dans cette expo, ils sont aussi le début et la fin de, de, de, du parcours d'une idée. Il y a plusieurs groupes de, de dessins. Le premier groupe, c'est un groupe où j'associe euh, des, des dessins Vintage, des anciens dessins d'espèces de, de, de, différentes, plutôt des poissons, en tout cas des dessins marins, qui ont été dessinés euh, il y a 200 ans ou parfois 250 ans. Euh, où le cadre de, de ce qu'on appelle le cadre de référence était très important. C'est-à-dire que euh, pendant cette période de la découverte du monde, du colonialisme, etc., euh, on dessinait des espèces qui étaient pas connues pour la pour la civilisation occidentale. Donc, on amenait euh, à, parfois à force de ne pas pouvoir amener les espèces, on amenait des des, des, des, des, des dessins très précis de ces espèces. Et comme il fallait les comparer, il fallait toujours les contenir dans un cadre. Et donc on imposait ce cadre, qui était le cadre de différence, qui permettait à, à comparer entre des, des espèces différentes. Mais parfois, on était, euh, ils étaient obligés de, de forcer cette espèce à l'intérieur de ce cadre euh, quand, quand son anatomie faisait qu'elle était plus longue que l'intérieur du cadre. Euh, donc, ce que j'ai fait comme association, c'est j'ai imposé cette euh, euh, cette forme, cette structure à des, à des pays, à des nations ou à des notions géographiques. Donc, du moment qu'on impose ces mêmes règles à des notions géopolitiques, évidemment, ça produit des, des, des, des fictions euh, qui sont parfois ils déclenchent aussi des, des, enfin, des clins d'œil par rapport à des, à des tensions actuelles géopolitiques ou des tensions dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire quand des notions, des notions de frontières et le. Et, et, et, et, et l'idée de, de pays ou d'une nation, du coup, elle doit se contenir à l'intérieur d'un cadre.